Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la route. chapitre 29, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 29, nous lisons la parole de Dieu. « Fils de Dieu, rendez à l'éternel, rendez à l'éternel gloire et honneur, rendez à l'éternel gloire et honneur pour son nom. » Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Syrien comme des jeunes buffles La voix de l'éternel fait jaillir des flammes de feu La voix de l'éternel fait trembler le désert L'éternel fait trembler le désert de Cadès. La voix de l'éternel fait enfanter les biches Elle dépouille les forêts dans son palais tout s'écrit gloire L'éternel était sur son trône lors du déluge L'éternel sur son trône règne éternellement. L'éternel donne la force à son peuple. L'éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Louez soit l'éternel. Alléluia. Louez soit l'éternel. Alléluia, l'Éternel est ma force. Alléluia, loue et soit l'Éternel. Alléluia. Tendre père et précieux Sauveur, nous voulons te dire combien tu es merveilleux. Et ce matin, nous avons ouvert nos cœurs devant ton trône de grâce, mon roi, pour t'exprimer notre amour, mon sauveur. Oh Dieu, notre joie est aussi, Père oh Dieu, notre considération aussi à l'endroit de ce que toi tu es et pour tes œuvres à toi, Père. Merci, Père Saint-Dieu, pour tous ces cantiques inspirées que ton peuple a eu à pouvoir chanter. Pour la grâce, les privilèges que nous avons de pouvoir nous retrouver encore ensemble en cet endroit, avec ce peuple qui est venu de loin comme de près aussi, mon bénémoine Père, pour pouvoir avoir ce moment de communion béni dans ta présence, mon roi, parce que c'est à cela que tu nous as aussi appelé, mon bénémoine Père Saint, oh Dieu. Béni sois-tu encore pour tout ce peuple, dans différents endroits, différents pays, aussi qui sont aussi rassemblés et connectés aussi en cet endroit. Père Saint, tu es réellement la source de vie, Père. Si nous sommes rassemblés, c'est parce que nous réalisons combien il nous est vraiment nécessaire c'est important de pouvoir réellement aussi t'entendre nous parler, Père. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes réellement heureux, Père Saint-Dieu, de savoir que parce que tu vis, nous vivons également aussi, Père. Soutiens chacun de nos Pères. Sois notre force, mon bénémoine, Père, Père soit Sois notre appui, mon bénémoine, -père, Père Dieu. Or, ce matin, nous avons besoin de toi, mon bénémoine, Père parce que la force ne vient que de toi. La délivrance ne vient que de toi. La guérison aussi vient de toi, Père. Le pardon vient de toi, mon Seigneur. La paix nous est donnée par toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Accorde-nous encore cette grâce, mon bénémoine mission que ce matin nos cœurs et nos âmes puissent être préparés pour pouvoir recevoir ce que tu as préparé aussi, prévu aussi pour nous père. En ce jour de grâce, mon bénémoine, mission où le monde est toi en la turbulence, mon bénémoine, Patémission, mais là où tu veux que nous puissions avoir la paix, c'est la lieu où toi tu te trouves, mon béni, mes père. Que ton nom soit béni et célébré, Père. Merci pour le psaume, merci encore pour le cantique, Merci aussi pour le témoignage Nous avons entendu ce que tu as fait pour ton peuple, mon roi. Nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Sois béni et glorifié, car nous t'en. Ainsi prier mon Père au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Seigneur et notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et pour sa grâce et, et sa bonté et, et son amour aussi à, à l'endroit de tout un chacun. Nous sommes aussi touchés quand nous pouvons aussi voir l'empressement de tous nos frères et sœurs dans différents endroits aussi, et qui, aussi les différents pays aussi, qui ont ce désir de pouvoir communier avec nous ici dans ces lieux. Que le Seigneur le bénisse tous pour ce chemin qu'ils ont eu à pouvoir faire, effectivement, parcourir les distances aussi, et nous rendons gloire à notre Seigneur. Pour tout ce qui est devenu aussi, que Dieu vous bénisse richement. Parce qu'il faut aimer les seigneurs pour pouvoir aussi quitter sa maison, enfin de pouvoir se rassembler dans un lieu comme celui-ci. Pendant le temps de notre pèlerinage et les privilèges que Dieu nous donne, c'est de pouvoir aussi réaliser que pendant ce temps, le monde est dans le brouhaha et effectivement aussi dans la turbulence, les seigneurs nous éclairent, les seigneurs continuent à marcher avec nous aussi. Et comme il en a fait avec le peuple d'Israël en hein, leur temps, effectivement aussi, comme il demeure le même, il est fait aussi en notre temps et avec nous aussi. C'est sa main bénie qui conduit effectivement, car nous sommes appelés à être son troupeau, le troupeau de son pâturage. que nous sommes censés pouvoir réellement aussi suivre, comme étant effectivement notre berger, le brebis, suivre le berger. Il a dit « mes brebis connaissent ma voix et je connais aussi mes brebis ». C'est une aussi assurance, une certitude aussi que le Seigneur, notre Dieu aussi, nous donne. Qu'il vous bénisse tous, vous tous qui êtes venus de loin comme de près, comme j'entends aussi la voix des uns comme des autres. C'est une grande consolation pour nous de savoir que notre Dieu, jusqu'à ce jour encore, peu importe ce que le monde peut être aussi, peu importe le mal dans lequel le monde peut se trouver, il a encore un peuple qui soupire effectivement à pouvoir vivre dans ce monde selon sa volonté. Comme nous prions en disant « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Nous réalisons combien il est nécessaire pour nous de pouvoir accomplir la volonté de notre Seigneur. Et comme l'Écriture aussi nous fait savoir qu'il est tellement aussi important pour nous en tant que peuple de Dieu que nous puissions réellement accomplir la volonté de notre Seigneur afin que nous obtenions ce qui nous a été donc promis. Donc, sans accomplir la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas obtenir, effectivement, ce qui est promis dans les Saintes Écritures. Parce que c'est lui qui promet, c'est celui aussi qui accomplit. Donc, c'est lui qui a fait la promesse, c'est aussi notre Dieu. C'est pour ça aussi que, lorsqu'il vint sur cette terre, dans un corps de chair, il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Nous voulons réellement aussi avoir cela au-dedans de nous ici, être conscients de cela, que nous ne sommes pas appelés à pouvoir faire ce que nous voulons, ni de la manière dont nous le voyons, ou nous comme nous le désirons, mais nous avons appris par le Saint-Écriture qu'il est toujours nécessaire d'accomplir les désirs et la volonté de notre Dieu. Comme l'Écriture le fait savoir, que fais donc de éternité des éternités des et donnera ce que ton cœur... Désir. Donc pour que nous accomplissions effectivement les désirs de Dieu, donc c'est-à-dire la, la volonté de Dieu, nous avons besoin que le Seigneur nous fasse part effectivement de sa volonté. C'est comme cela que dans les Saintes Écritures, il a voulu manifester effectivement aussi sa volonté à Adam. Il a dit que de tous les arbres du jardin tu peux en manger. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'en touche pas. Ça c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu a eu à pouvoir exprimer à l'homme, effectivement, qu'il a créé parce qu'il lui a donné tout ce qui était nécessaire. Cet homme n'avait pas de problème dans le lieu dans lequel Dieu l'a placé. Voyez-vous, il nous a parlé du premier Adam et aussi il nous a parlé aussi du dernier Adam. Pas le second, mais le dernier. Parce que si on parle des seconds, c'est qu'il vient en avoir un autre. Mais là, on nous parle du dernier Adam. Et nous réalisons effectivement pourquoi il est parlé effectivement du dernier Adam parce que la Bible nous dit que la mort est venue par Adam, la vie et la résurrection est venue venu par Jésus-Christ. Oui, c'est cela que nous Nous étions morts effectivement par nos offenses et, et parce que nous sommes venus dans cette voie dans laquelle effectivement le péché est entré parce que c'est un rapport avec le premier Adam mais pas le Seigneur Jésus-Christ qui est le dernier alors que, de la position dans laquelle nous étions déchus, Dieu soit béni, il nous a ramenés dans la position de fils et de filles de Dieu pour que nous soyons maintenant comme Adam était avec son père, son Dieu. C'est pour ça que il est vraiment nécessaire que nous comprenions l'importance, effectivement, des saintes écritures. C'est pour ça que vous voyez que tous ces hommes qui ont eu à pouvoir servir le Seigneur, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, effectivement, ils étaient Toujours attaché à l'écriture. Toujours en disant, mais selon l'écriture. Nous le lisons Parce que le Seigneur, notre Dieu, nous a fait connaître donc sa volonté par les saintes écritures. Parce que c'est par là que quand nous pouvons lire et aussi être conduits par le Saint-Esprit qui nous montre et qui nous fait comprendre par la révélation maintenant que pourquoi est-ce que cela s'est passé alors que... Beaucoup de gens peuvent lire effectivement les choses comme les scènes Écritures et ils ne peuvent pas voir ni connaître effectivement en réalité la volonté parfaite de notre Dieu. Nous le remercions de tout notre corps de ce que dans un temps comme celui-ci ou comme les scènes Écritures le disent effectivement que eh, toute la terre entière est couverte par les ténèbres effectivement et les mondes et les hommes effectivement sont euh, dans les ténèbres et ils ne voient pas tellement très loin. Mais sur toi donc la gloire de notre Dieu se lève. et comme il a dit lève-toi et sois donc éclairé car donc ta lumière donc arrive. Nous avons ce privilège de pouvoir recevoir et d'avoir reçu cette lumière dans le temps dans lequel nous nous trouvons. Quand nous parlons de la lumière, il ne s'agit pas d'un homme parce que dans les saintes écritures il nous est dit que au commencement était donc la parole. La parole était donc avec Dieu, et, et la parole était Dieu. Et en elle était donc la vie, et, et la vie était donc la lumière des hommes. N'est-ce pas vrai Il y a eu un homme envoyé de Dieu, n'est-ce pas vrai Il n'était pas la lumière. Non, non, c'est écrit comme ça. Ben, il était donc venu pour un témoignage à la lumière. Et nous comprenons qu'effectivement que et jamais... Il est, il est merveilleux de voir comment le Seigneur, notre Dieu, agit, conduit aussi les choses pour que nous, en tant que son peuple, effectivement, nous prenions conscience. Je crois que, vous savez, comme vous pouvez avoir entendu aussi des, des témoignages, effectivement, ainsi de suite, je crois que le Seigneur, notre Dieu, nous démontre effectivement ce qu'il cherche à pouvoir obtenir effectivement dans sa création, c'est-à-dire que dans l'homme qu'il a donc créé effectivement, et qui tout au long de la marche effectivement, l'homme a eu à pouvoir perdre de vue en réalité, c'est vrai par les habitudes en fait qu'on a toujours eu à pouvoir avoir, perdre de vue en réalité, ce qu'il est en fait, et aussi... Quelle était effectivement la pensée exacte de Dieu, comme nous pouvons le voir aussi dans les scènes d'Écriture, parce que Il ne veut et il ne fera jamais quelque chose pour pouvoir faire. Et en plus de cela, Dieu ne peut pas faire quelque chose pour simplement te faire plaisir. Il est fait toujours pour un bien précis. Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui. bien sûr, même lorsqu'il a regardé Adam, effectivement, qui lui qui ne cherchait pas de femme, puisqu'il n'était pas dans sa pensée, il n'en pensait pas du tout, du tout, il était occupé, effectivement, aux choses de Dieu. Mais c'est Dieu qui a regardé Adam, qui a dit qu'effectivement, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous vous souvenez, non Jamais Adam est allé se coudre, mon père, j'en ai besoin. Non, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il dit, je vais lui donner quelque chose de tellement qui va lui faire plaisir. Tout ce que Dieu nous donne est toujours bon. Mais il a toujours un but. Ce n'était pas simplement pour que Adam, soit... puisqu'Adam, hein, il a eu de l'argent dit, mais voici donc celle qui est onze mes choses, ma chère. Mais le but principal que Dieu a donné Ève à Adam, ce n'était pas simplement que. soit, Oui, bien sûr, ce côté dit, c'est aussi bon. Mais le but principal, c'était pour qu'il puisse multiplier, puisqu'il avait dit. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas des choses simplement pour te faire plaisir. Il y a un but qui est attaché à l'action de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas servir Dieu avec des involtures et faire n'importe quoi. Je bénis le Seigneur aussi en parlant de cela. Je veux de penser aussi à la chorale. J'ai toujours eu à pouvoir vous dire combien cette chorale est importante. J'ai toujours eu à pouvoir vous dire combien eux, ils doivent comprendre l'importance de ne pas prendre à la légère ce qu'ils sont. Vous. vous avez toujours entendu, je dis, quand vous n'êtes pas conforme, ne vous asseyez pas ici, allez ailleurs. Vous vous souvenez On dit qu'il exagère. Habillez-vous comme il faut, vous vous souvenez Coiffez-vous comme il faut, vous vous souvenez J'ai toujours la révolte. Mais vous avez entendu les témoignages J'ai pris que vous compreniez que vous compreniez que c'est pas un jeu ici ou un spectacle, je ne sais pas moi, qu'on doit venir montrer effectivement ici. Il s'agit de la vie des gens, frère. Des hommes et des femmes. Il y a beaucoup de cantiques, des chants que vous pouvez entendre partout, mais quand il a entendu, frères, et c'est pour ça, parfois, vous, me, vous pensez mal du moins, vous pensez, surtout là, quand on donne, dit, mais ne soyez pas comme ça, les parents s'énervent. Pourquoi ma fille, on ne doit pas la laisser se coiffer comme il veut? Vous avez votre responsabilité. Mais les jugements tombera sur vous. Pourquoi c'est ma fille Pourquoi ça Je ne demande pas une fille, je parle aux fils et filles de Dieu. Donc, s'ils sont des enfants de Dieu, je crois que dans ce domaine-là, le salut est individuel. Donc, je crois que nous devons devenir beaucoup plus, matures, grandir dans les choses de Dieu, comme nous l'entendons souvent. Pas penser qu'on vise on vise personne. Le seul adversaire que nous avons, c'est le diable. Alors ne collaborons pas avec les démons, faisons ce qui est juste à pouvoir faire, qui est conforme aux saintes Écritures. Et quand on dit « ah », on fait « ah ». C'est la chose à laquelle nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne venons pas pour devenir pires. Mais nous venons, nous rassemblons pour devenir meilleurs. J'abandonne ce que moi je suis pour prendre ce que Dieu veut que je sois. C'est pour ça que je suis appelé un croyant, un chrétien, dont seulement cela un disciple. Disciple de qui Mais du Seigneur. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Donc tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont donc. De Dieu. Donc nous croyons qu'effectivement qu'il nous faut le respect parce que quand le Saint-Esprit parle, c'est vrai que parfois on a tendance à pouvoir penser, non, en fait en réalité ce que nous ne comprenons pas, c'est que beaucoup de gens sont connectés à cet endroit et que même ceux que vous ne connaissez pas, ils sont connectés et, et en écoutant ils peuvent réaliser que Dieu est en action. Que Dieu soit béni. Nous avons notre sœur Antoinette qui doit être ici parmi nous, qui est venue ce matin. C'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui a conduit notre sœur, qui a eu à pouvoir écouter la parole de Dieu, qui a eu à pouvoir sentir aussi effectivement que mon cœur est touché et il a, elle a aimé la louange. Elle a aimé la parole de Dieu. Je crois qu'elle est deux titre ici, ma soeur ma sœur, ma sœur Antoinette. Où oui, es-tu, ma bien-aimée sœur? Je voudrais juste que tu te lèves pour te voir, ma sœur. La voici, notre sœur. Je pense qu'elle aura besoin que vous parliez avec elle aussi après. Donc, c'est pour que nous comprenions, effectivement, comme nous disons, il est absolument nécessaire que nous réalisions que nous sommes appelés à pouvoir servir Dieu. Or, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y a qu'un seul Dieu. Et si c'est Dieu, est les seul que nous connaissons de notre cœur, nous sommes appelés à pouvoir les servir de tout notre cœur, de toute notre âme. Et il ne nous a pas laissés donc dans les ténèbres. Il a donc envoyé la lumière pour le temps dans lequel nous nous trouvons, de manière à ce que nous ne puissions pas tâtonner comme les autres, mon frère et ma sœur. La voix de l'éternel fait enfanter les biches. Quelle puissance d'avoir. Oui, donc, quand il parle, effectivement, je crois qu'il y a un cantique qui chante, quand il parle, sais, que Dieu te bénisse. Donc, vous voyez que quand il parle, on dit ici, Tout fait. Alors, il, il, il n'y a aucune chose qui peut s'élever au-dessus de Dieu, en fait, lorsqu'il dit « la chose arrive », et quand lui l'ordonne, elle doit exister. C'est-à-dire que nous, nous devons avoir cette confiance. C'est Jésus qui nous a appelés. Parce que nous ne sommes pas des personnes qui sont incertaines de, de celui qui nous a appelés. Non, nous, nous, nous, à, avant nous marchions en tôtonnant. Nous étions conduits par les hommes, le pensée des hommes. Mais il est arrivé un moment simplement que lui-même, pas un homme, il nous a réellement visités. Alors il nous a fait sentir la marche avec les hommes pour que nous marchions avec lui. Ainsi, je peux dire que je le connais dans la puissance de sa résurrection. Bien sûr, mon frère. Mon oreille avait entendu parler de toi. On m'avait parlé de ce Jésus. Mais maintenant, mon œil l'a vu. Oui, monsieur. C'est ce contact-là. Pas une religion, mais ces -là ce contact-là précis. Que ce Jésus veut avoir avec toi. Il ne nous a pas appelé pour que nous puissions tâtonner ou marcher comme nous le pensions d'une certaine manière. Oui, nous avons pensé avec la religion, nous avons pensé à notre façon. Mais à un certain moment, on a compris une chose qui était très importante, ce que nous devons nous abandonner. Ah oui, nous voulons abandonner quoi, effectivement, ben, tout ce que nous avons, notre moi, notre ceci, si -si, parce que nous avons réalisé qu'effectivement que ce qui est meilleur, c'est vraiment en lui. Alors qu'est-ce que je désire Ce que je désire c'est ce avoir ce qu'il a. C'est pour ça que ce jour là le jour de la Pentecôte, hein, comment, parce que hmm, vous savez comme il dit le Seigneur que vous savez vous êtes les seuls de, de la terre. Si donc le sel perd de sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on Donc quand je suis du sel, lorsque quelqu'un mange du sel, effectivement, il a les désirs. Ça donne soif, en fait. Il faut que les gens vous voient. Il faut que les gens réalisent qu'effectivement, que, oui, mais euh, on m'avait parlé de ce Jésus, effectivement, mais là, je le vois. Oui, là, je le vois. Mais comment il va voir ce Jésus S'il consent à donner sa vie, il verra une postérité. Et qu'est-ce qu'il fait Il prolongera ses jours. Et bien, voilà. C'est comme l'apôtre Paul le disait, ce n'est plus moi qui vis. Oui. Mais c'est Christ qui vit en oui. moi. Pour l'amour du Seigneur, il nous est nécessaire que nous comprenions effectivement les choses de Dieu, de la bonne manière, effectivement. Enfin, que nous comprenions quelque chose qui est très important, ce que le Seigneur veut que nous nous dépouillions. Qu'est-ce que l'Écriture lui dit Eu égard à votre vie passée. N'est-ce pas vrai Donc nous sommes été dépouillés effectivement de toutes ces choses, effectivement, afin que nous puissions revêtir, Ephésiens 4, hein? l'homme nouveau. Cet homme nouveau, il vient comment créer selon la vérité. Donc oui, c'est par la parole de Dieu. Ah oui, c'est comme cela que les choses de Dieu... Alors à ce moment-là, nous pouvons, comme Romain l'a dit aussi, nous marchons donc en nouveauté de vie, parce que si quelqu'un est donc en Christ. Nous, nous comprenons que ces choses sont nécessaires pour nous, pour que nous puissions à, réellement atteindre l'objectif pour lequel le Seigneur, notre Dieu, nous a appelés. Je ne sais pas si nous nous souvenons de cet objectif pour lequel le Seigneur nous a donc appelés. C'est pour que nous soyons conscients que ce n'est pas des religions ou des églises. Non, non, non, non, non. il y a un objectif. Et vous savez, quand le Seigneur a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte où ils étaient, l'objectif n'était pas qu'ils se promènent avec eux dans les déserts. Non, messieurs et c'est ça que nous pouvons comprendre parce que au fur et à mesure que les années passaient, effectivement, les gens ne voyaient simplement que les épreuves du désert, mais ils oubliaient effectivement le pourquoi Dieu les avait fait sortir. C'est pour ça que le doute a commencé, l'incrédité a commencé. Ah mais c'est -ce possible, est-ce qu'il y, y aura de l'eau sur le chemin, et on ira a, a, manger qu'on encore la viande, mais Dieu ne vous a pas fait sortir pour la viande. Est-ce que vous saisissez Amen. Dieu nous a fait sortir pour un but. Amen. Comme il a fait aussi, comme nous savons que Dieu a fait toutes choses pour un but. Vous le savez, non Même les méchants pour les jours du malheur. Donc, il fait toutes choses parce qu'il a un but qu'il permet et qu'il le fait effectivement. Parce qu'il n'y a rien qui soit par hasard ou il n'y a rien qui soit sans but sur la terre. Dieu le fait pour une raison possible. Alors, s'il si les a fait sortir, c'est que d'abord, dès le départ, avant qu'ils puissent sortir, effectivement, et il leur a fait savoir ce qu'ils voulaient faire. C'est pour ça que je les ont toujours demandé de pouvoir prêter attention. Attention. C'est vrai, on peut pas venir peut-être peut comme touriste aussi, mais tu perds ton temps. Les églises catholiques, protestantes, baptisent, effectivement, ils veulent beaucoup de touristes pour voir même les bâtiments, comment il est bien fait, hein? avec les, les mosaïques qu'on a dessinées. On vous dira, ah, voici notre cathédrale, elle date de, de 1699. Hein? Appréciez comment les chefs-d'œuvre de ceci. Moi, je ne suis pas venu pour apprécier les pierres. Je veux rencontrer Alléluia. Jésus. Alléluia. Là, les touristes vont pour prendre des photos. Mais moi, je ne suis pas là pour pouvoir prendre des photos quelque part. Hein? Qu'est-ce que je vais prendre comme photo dans ce mur ici Il n'y a rien de beau ici. Il n'y a rien d'architectural. Ce n'est que du béton. C'est vrai, ça. Vous comprenez? Donc, l'important, c'est que ça dit, mais qu'est-ce que moi je désire? Qu'est-ce que je cherche? Quel est l'objectif pour moi que je vais atteindre? Alors, quand ils il sortaient, Dieu, le Seigneur, notre Dieu, leur a fait comprendre. Et par la parole qu'il a donnée à, à Moïse, parce que Moïse ne savait rien. C'est Dieu qui lui a parlé, c'est Dieu qui lui a dit, bon, j'ai entendu les cris de mon peuple qui lui font pousser ses oppresseurs. Je suis donc descendu, effectivement, pour le faire sortir. Ah. Le faire sortir, ça c'est l'écrit. Donc, Dieu est venu pour nous faire sortir. Mais s'il nous fait sortir, il va nous faire aller où et entrer où Donc c'était dit, mais pour le conduire. Ah Dans les pays de la promesse. C'est un pays dont il avait fait la promesse à Abraham. Vous voyez, c'est 400 ans plus tard. 400 ans, comptez un peu un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, l'esclavage. On avait l'impression que jamais on allait sortir de l'esclavage. Oui, mon frère et ma soeur, nous avons un Dieu qui veut nous apprendre à être patient. Ah oui, oui, oui, oui même au temps de Noé, il était patient. Alors ce peuple était là-dedans, vous savez, dix ans passent, on commence à s'impatienter. Il dit, mais c'est pas possible. Et puis 20 ans passent, et 30 ans passent, 40 ans passent. Il dit, mais nous sommes dans l'esclavage. Et puis on se dit, mais finalement, on va mourir toujours esclave. Mais on oublie que Joseph, Joseph, avait dit une chose, effectivement, il dit, mais oh, j'ai sais une chose. Alors qu'il venait de rentrer dans l'esclavage. Il dit, je sais une chose. Il dit, le Seigneur, notre Dieu, il vous visitera. Peu importe les temps que ça prendra. Mais soyez sûrs et certain qu'il va vous visiter. Mon frère et ma soeur, Dieu a besoin d'un peuple qui a la foi. Ah oui, parce que c'est cela qu'il faut frère. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu peux tout connaître, mais si tu n'as pas la foi... La foi, vient aussi de ce qu'on a. Bien sûr, monsieur. Mais si on entend des fables, il n'y a pas de foi véritable. Parce que la foi s'accroche à la parole que l'on reçoit. Donc nous, nous comprenons qu'ici, c'est absolument nécessaire. Nous ne regardons pas effectivement les, les temps qui passent, mais nous nous fixons sur la promesse. C'est pourquoi, comme nous l'avons entendu, effectivement, les gens commencent à voir le bruit. Ce n'est pas nécessaire le bruit. Nous voulons savoir qu'est-ce que le Seigneur a dit pour nous dans notre temps. Sur quoi on doit fixer nos regards. Et ça, c'est nécessaire pour le pape de Dieu. Et voyez-vous, donc 300 ans, 100 ans, passé 200 ans, rien ne change effectivement. Alors les gens disent que peut-être que Abraham avait peut-être, ou bien on nous avait raconté quelque chose qui peut-être s'est passé, mais évidemment là, non, mon frère et ma sœur. Voilà, Dieu aime les hommes qui ont la foi. Et vous vous souvenez quand l'a voulu effectivement, s'il a été dit qu'ils sont tous morts dans l'incrédulité Dans la foi. Amen. Amen. Même lorsqu'il allait effectivement la mort, effectivement, ils avaient la foi. Mais la foi, quelle foi ils avaient effectivement? Et en qui? Ah. C'est ce que, vous savez, lorsque Jacob a prié, quand il a présenté au Joseph est venu avec les deux enfants, il a placé l'aîné ici, il est venu là-bas, et papa ne voyait pas tellement dire, Dieu est grand. Et Joseph, le fils, il venait, dit, mais papa, papa, il dit, dit, mais papa, je suis le cas, l'aîné ici, je l'ai mis bien à ta droite parce que tu ne vois pas bien, et l'autre à ta gauche, effectivement, pour que tu bénisses. Parce que là où la main droite se trouve, c'est là la puissance. Il savait Est cela. Est-ce que vous suivez Et voilà qu'il amène, effectivement, les deux enfants, il place, effectivement, les, les grands à la main droite, effectivement, et les petits à la main gauche. Papa ne voit pas, je l'aide. Mais un homme de Dieu n'a besoin de l'aide que des dieux. Oh, que Dieu nous aide, mon frère. Nous avons beaucoup à prendre de ces dieux pour que nous puissions les servir pour l'amour de Dieu. Que vos cœurs ne soient plus de cœur en Dieu, si. Amen. Mais sachez que Jésus, Christ qu le Seigneur, il est vraiment vivant. C'est pas une histoire qu'on nous raconte, effectivement. Non, il est vivant. Il est présent. Et Il agit encore aujourd'hui. Il témoigne encore aujourd'hui qu'il n'a pas changé. Amen. Pour toi, il ne changera jamais. Il ne pourra jamais même changer. Parce qu'il est le même. Alors, si, il est toujours le même... Et que tu le sais, toi. Alors prends courage. Amen. Alléluia. Amen. Comme Bartimée. Il criait, on le faisait taire. Tais-toi, Bartimé. Il ne te connaît pas. Il dit, Alléluia, et il dit. Il dit, fils de David. Amen. Oh, ça, ça a touché quelqu'un. Il dit, qui Amen. me connaît comme cela. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et il s'est débattu, il s'est débattu. Et quand il a quitté David, il s'est arrêté. Ça l'a fait arrêter. Amen. Comme la femme au père de sang. Amen. Oui, monsieur, oui, madame. Il n'y a que cela qui peut arrêter Jésus. C'est ne que cela, mon frère, qui peut arrêter Jésus. Gloire à Dieu. Comme Zacher, mon frère, sur le Sigamore, il n'y a que cela qui peut arrêter Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu! Il peut s'arrêter, mon frère! À côté de toi! Si tu as seulement cela! Gloire au Seigneur! C'est nécessaire, mon frère et ma soeur, de réaliser la plénitude de la grâce que le Seigneur, notre Dieu, nous a accordé, effectivement. Enfin, que nous puissions pas être comme ceux-là qui tâtonnent, qui perdent leur temps à des choses effectivement qu'ils pensent ou qu'ils voient effectivement selon leur logique, mais à ceux-là auxquels le Seigneur a accordé réellement la grâce de pouvoir recevoir la révélation. Parce que c'est la révélation aussi qui te fixe aussi à ces dieux davantage. Parce que il s'est fait connaître à toi. Mm -hmm. Et maintenant aussi, tu, tu le connais. Et maintenant, quand il te parle, parce qu'il a son langage à lui. Parce qu'il est Dieu. Amen. Et quand il parle, comme nous l'avons entendu, tout fait silence. Il a sa façon de parler. Les uns vont entendre comme c'était un bruit de tonnerre. Lui dit, non, ce n'est pas un tonnerre. Ah, c'est parce que mon père qui a parlé. Donc voyez-vous, c'est que les gens interprètent les choses qu'il ne faut pas interpréter. Mais lui, il te donne l'oreille. Et que tu puisses écouter comme écoutent les disciples. Ah oui, les disciples n'ont pas distraits. Non. Parce que, il y a toujours. Vous savez, quand on regarde effectivement ces hommes, et, et quand on peut voir effectivement comment ils sont et, et, et là pendant que les seigneurs étaient avec eux. Vous savez, c'est toujours quand même impressionnant. Mais nous remercions Dieu de voir qu'il nous accorde vraiment la grâce de pouvoir quand même avoir les yeux ouverts pour que nous comprenions que nous ne sommes pas en train de perdre notre temps. Parce que si aujourd'hui tu ne crois pas comme... Dans Romains, au chapitre 3, il dit « Mais est-ce que l'incrédulité de la personne anéantira-t-elle la justice de Dieu ?»« Loin de là !» Alors, il continue en disant qu'au contraire, que tout homme soit reconnu comme menteur, mais que Dieu soit reconnu comme... Donc, c'est écrit. Donc, effectivement... <coughs> Ce n'est pas ce que moi je pense pouvoir faire, effectivement, qui serait important aux yeux de Dieu. Mais ce dont je voudrais savoir, c'est ce que Dieu veut faire. Mais Dieu veut faire où et Ça c'est la chose qu'on doit se poser comme question. Dieu veut faire quelque chose, mais il veut parce que c'est Dieu qui fait. Mais oui, mais Dieu ne fait rien sans sa parole. Donc c'est Dieu qui fait, et nous savons que toute chose étaient été créée par la parole de Dieu. Donc c'est quand même Dieu qui fait toute chose. Et maintenant la question qu'on se pose effectivement, mais maintenant, parce que oui, quand, quand on dit il fait toute chose, il a créé avant que les cieux et la terre n'existent. Il n'existait pas les cieux et la terre, mais puisque Dieu a voulu, il a créé, il a dit. Les cieux sont apparus, la terre aussi. Les arbres, chaque semence se polluera selon son espèce. S'il vous plaît, votre attention. Vous voyez l'environnement dans lequel Dieu a fait C'est en fait l'espace, du le monde. Mais aujourd'hui, parce que si nous, on prend bien, il a créé toutes choses, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Et il se reposa le septième jour. Mais aujourd'hui, Dieu veut faire son œuvre où Vous voyez, frères et sœurs, c'est toujours nécessaire. J'espère que vous suivez. Amen. Où est-ce que Dieu, parce que quand il a voulu créer, il a fait la terre. Parce que puis il a d'abord déployé les cieux. C'est La terre et sur la terre maintenant, il a commencé à pouvoir aussi créer, hein, les animaux, tout ceci, tout cela, dans les bars de la terre, dans les eaux, Mais mer, effectivement, il a tout crié. Il a fait son œuvre là-dedans. Mais aujourd'hui, où est-ce que Dieu veut faire son travail et vous, vous, vous allez, vous, vous, c'est vrai, la réponse, vous allez la voir. Et ça, c'est écrit dans, dans, dans Colossiens au chapitre 1. Colossiens au chapitre 1. Et si nous lisons effectivement ce qui est écrit, juste Colossiens, regardez bien. C'est que Colossiens. Oui, ouais, je pense que c'est ça. Colossiens au chapitre 1. Verset 15, il dit Le Fils mm -hmm, est l'image du Dieu invisible, le premier né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. Quand on parle le premier de toute la création, vous vous souvenez, non Ce que ça veut dire. Hein Ce n'est pas que le Fils a été créé dans les cieux, qu'il a existé dans les cieux, qu'il était la première des créations de, de Dieu, effectivement. Non, non, non, non, non, non, non. Non, quand on parle de l'enfant qui est né, on sait qu'il est né ces jours-là à Bethlehem. Par Marie, vous vous souvenez, non Ah oui, c'est par Marie, effectivement, qu'il est né. effectivement. Mais quand on parle qu'il est le premier né, donc il est le premier né de toute la création, mais c'est de quelle création dont il s'agit Eh bien, c'est cette création qui s'est manifestée au travers de Marie. Parce que nous tous ici, excepté Adam le premier, vous vous souvenez Ah ben oui. De cette création qui est descendue, effectivement, la déchu, on est venu par le moyen par lequel vous savez. Et vous savez bien, c'était pas ce que Dieu voulait, évidemment, mais c'était en fait par le moyen par lequel Dieu a permis suite à ce que le péché est entré, effectivement, dans... Vous connaissez cela Et qu'est-ce qui s'est passé C'est comme ça que la naissance a commencé à pouvoir venir, par la voie par laquelle vous savez. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur, n'est pas venu par cette voie-là. Marie a reçu la parole. La sémence. Est-ce que vous suivez Amen. Il lui a été dit, mais, mais tu enfanteras. Il lui a dit, mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point et le Saint-Esprit découvrira. Vous voyez que l'Esprit du Seigneur suit toujours la parole. Ah ben oui. Vous comprenez, frères et sœurs, comme nous l'avons eu à pouvoir les lire dans les Saintes Écritures, dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1. verset 1. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. C'est écrit. Et l'Esprit de Dieu s'est mauvais au-dessus des eaux. Vous avez remarqué Malgré que l'Esprit était là, j'ai toujours eu la Le désordre y était. Le chaos, y était. Donc, aussi longtemps que Dieu n'a pas parlé, le désordre sera toujours, même si l'Esprit est là. Oui, mais c'est ce que la Bible nous dit. Hein. On peut dire, oh, frère et sœur, oui, mon frère ma sœur. oui, bien sûr, parce que l'Esprit suit toujours la parole. Il faut que Dieu parle pour que l'Esprit suive et que la parole soit accomplie, C'est cela. Donc, c'est comme cela qu'il qu fallait d'abord qu'elle puisse recevoir la sémence. Parce que, <coughs> qu'est-ce que le Saint-Esprit vient confirmer chez vous? Quelqu'un qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est pourquoi en fait... Pourquoi on doit recevoir le baptême du Saint-Esprit? Voyez-vous, chaque chose que Dieu fait a toujours un but. Au Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit, comme ça je vais danser un esprit. je vais. nous, il y a un but pour lequel le Seigneur nous baptise du Saint-Esprit. Je vais vous montrer, et puis je reviens ici dans le Colossien. Dans le livre des Éphésiens au chapitre 1. Vous connaissez cela, non vous voulez quand même qu'on lise Éphésiens au chapitre 1. Je pense que c'est ça, oui. Voilà. Et si on nous fait savoir ah, Je lis quand même verset 1. Et puis je reviens dans Colossiens. Il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. N'est-ce pas Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. N'est-ce pas vrai Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Alors, ceci, nous le croyons de tout notre cœur, de nous le savons. Il nous dit bien que en lui, donc c'est là que Dieu nous a élus pour que nous soyons donc irréprochables et, et dit donc saints et irréprochables devant lui. N'est-ce pas vrai Et puis, comme nous l'avons aussi entendu dans les scènes écritures, que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés Et de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu, effectivement. Donc, ils sont donc fils de Dieu. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est donc le baptême du Saint-Esprit Alors, dans le livre de Jean au chapitre 1, ah, il nous a dit que nous vous connaissez, je vais citer votre. Quand il est parlé au commencement, c'était la parole, n'est-ce pas bien Amen. Dieu a fait chose par la parole Il dit, en elle était donc la vie. La vie. Donc la vie qui est donc dans la parole, la parole qui est dans mars, donc sémence. Donc c'est pour ça que dans Jérémie, quelque part, il dit, mais un homme appelé germe. C'est écrit. Germer en ce lieu. C'est vrai, on l'appellera l'éternel notre justice. Donc cet homme germe, c'est bien Christ lui-même. Donc, dans la sémence, s'il n'y a pas cette germe, donc s'il n'y a pas cette vie, la sémence peut être aussi belle, elle ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit, donc, c'est donc bien que la vie qui est dans la sémence. Parce que l'Écriture dit, mais la lettre vit, elle tue, mais c'est l'esprit en soi qui vivifie. Maintenant, le Saint-Esprit que nous recevons, donc, pourquoi nous recevons cela en réalité Parce que nous, nous comprenons que c'est la vie qui est donc dans la sémence. Or, la sémence, c'est euh, la parole de Dieu. Et puis, nous entendons qu effectivement que cette parole a été faite chérie. Il a habité parmi nous, plein effectivement, et effectivement. Comme nous savons aussi que, et on a contemplé sa gloire comme la gloire du fils unique venu donc du Père. Et, et l'ange a dit, on l'appellera donc du nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple du péché. Donc, et Tout cela, afin que s'accomplisse ce qui était écrit dans le livre d'Ésaïe, voici donc la Vierge conserva. Ça, c'est dans Matthieu, chapitre 1, verset 23, 24, 25. Donc, la Vierge concevra et, et l'enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel. Vous connaissez, non Ce qui veut dire Dieu, avec nous. Donc, nous comprenons que l'Écriture est parfaite. Alors, on nous dit qu'en lui, en lui qui aussi, oh, il s'appelle Emmanuel, donc il est donc Dieu. N'est-ce pas vrai et, dans les au chapitre 9 aussi, je pense que cela, il est dit, donc, on l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, père éternel. Un fils nous est né. C'est vraiment? Donc, c'est ce qui est écrit dans les scènes La femme nous est un fils nous a été donc donné. C'est dans Isaïe cela, vous connaissez l'écriture. Donc, nous comprenons qu'effectivement, que c'est, c'est Jésus-là, c'est, Vraiment, lui, les dieux, que puissant, effectivement. On nous fait savoir, effectivement, que quand on voit dans les saintes écritures, que Dieu est esprit. Vous suivez Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et aussi en vérité. En esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit. Donc, c'est pour ça que la Bible dit dans Romains au chapitre 8 que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas ça aussi nous devons comprendre que c'est quand même une relation qui doit être profonde parce que si je n'ai pas l'esprit de Christ je ne lui appartiens pas mais c'est quoi donc l'esprit de Christ en fait c'est ça le problème qu'on doit comprendre hein c'est nécessaire donc nous comprenons qu'effectivement que là nous réalisons que Dieu étant esprit, euh, étant donc éternel, qui n'a ni commencement ni fin, il était tout seul. Mais en, en lui, effectivement, il y avait ces attributs que vous connaissez, créateur. Mais aussi longtemps qu'il n'a pas créé, personne ne peut l'adorer pour qu'il soit créateur ou qu'il soit appelé Dieu. Est-ce que vous comprenez Donc, c'est la parole, l'Esprit éternel. Donc, aussi longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un pour pouvoir l'adorer, c'est attribué toujours en lui. C'est pour ça que la Bible dit que lorsqu'il déploya, il créa donc les cieux, il créa les anges, et puis il dit que les anges de Dieu l'adorent. Dans les Hébreux, vous connaissez cela. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, que <coughs> Comme il a manifesté maintenant euh, son attribut des, des créateurs, des dieux, alors à ce moment-là, il pouvait être donc adoré. Vous comprenez Pour que nous comprenions ce que cela veut dire effectivement aussi Dieu. En fait, c'est qu'on adore en réalité. Donc c'est cet esprit éternel. Vous suivez Amen. Et... Pendant qu'il était donc euh, euh, toujours cet esprit éternel, nous l'avons dit qu'il avait donc des attributs. Et nous maintenant, on nous fait savoir une chose. Dans les Éphésiens au chapitre 1, verset 4, on nous parle de Christ notre Seigneur. Qui en lui, en parlant de Jésus. Est-ce que vous suivez, frère C'est nécessaire pour vous et moi en parlant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que vous avez remarqué comment l'apôtre Paul a eu à pouvoir exprimer les choses. Il dit, il dit, il dit, il dit ici, verset 2, que la grâce et la paix vous soient données, écoutez bien, de la part de Dieu, notre Père, et puis la suite, et du Seigneur Jésus-Christ. Ça a été exprimé comme ça pour que nous comprenions ce que cela veut dire. Quand il, dans Jean 14, je veux revenir toujours à, à cela pour que nous comprenions pourquoi nous le recevons, euh, quand il a parlé dans Jean 14, verset 1, vous vous souvenez Nous pouvons y aller, tourner, parce que bon, nous devons lire quand même ce que j'ai c'est bien, mais je voudrais que nous lisions aussi ensemble Jean 14, verset 1. Il dit, Écoutez bien, que votre cœur ne se trouble, et puis il dit quoi Croyez en Dieu et croyez ah, Vous voyez pourquoi il fait cette distinction bah, C'est lui quand même qui l'a exprimé. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Et là, on nous dit dans l'Ephésien ici, effectivement, on dit, mais, mais, il dit que, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Et du Seigneur Jésus-Christ. Dans sa prière, dans Jean 17, Amen. vous voyez pourquoi il faut être très, très attentif. Jean 17 ici, nous dit une chose dans sa prière. Aha. Verset 1 dit, « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. » Le ciel. Il était sur la terre, monsieur. Il lève les yeux au ciel. « Et il dit ceci, Père !» Vous avez entendu cela ah, Oui. « Non. » Quand nous sommes sur la terre, que nous disons, c'est ce qui qui nous a il dit, mais dis toujours notre Père qui est donc au ciel. Mais c'est pas vrai. Et là, il nous dit, il éva les, les yeux vers il dit, mais Père, l'heure est venue. Glorifie qui Afin que quoi Ton fils t'es gloire Bien sûr, monsieur. C'est pour ça que ce n'est pas un livre qu'on peut lire comme ça, mon frère et ma soeur. Et oui, on a l'impression comme Non, non, non, non, non. C'est important. <rire> il a caché ces choses aux sages amen, et aux amen, intelligents. Amen, amen, Amen, Amen, Amen, Amen, Ah oui, c'est vrai. Amen, amen. Et puis il continue en disant, c'est selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Enfin que. Frère et sœurs saisir la vérité, parce que il fallait vaincre l'adversaire de Dieu. C'était Satan. Parce que quand tu ne fais pas comme Dieu l'a dit, tu ne pourras pas le vaincre. Amen. Amen. amen, amen. Donc, les paroles qu'il prononçait étaient de la vérité. Amen, amen, amen, amen. Alors, il dit, mais c'est long que tu as donné pouvoir, pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde quoi La vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Vous avez entendu qu cela Qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Il a dit, nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par Mon Père... C'est pour ça que, il pouvait dire que, il dit, mais, ils seront tous enseignés de Dieu. Donc, c'est lui qui a été enseigné de Dieu, dans de mon père. Il croira, il viendra donc à moi. C'est nécessaire. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous saisissez? Et puis, il continue en disant, Oh! La vie éternelle! C'est qui te connaisse, toi? Qui ça? Est-ce que vous lisez bien? Toi, le seul vrai Dieu, et qui encore, et c'est lui que tu as, envoyé. qui c'est Voilà. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Mais qui est Jésus-Christ okay, okay, okay. Il dit, c'est lui que tu as envoyé. Donc, qui est donc Jésus-Christ mais Jésus-Christ, est le logos de Dieu Amen. La parole de Dieu Amen. Dieu a parlé Amen. Marie a cru Amen. Et le voici Amen. Donc c'est Dieu Manifesté dans la parole Amen. Mais Dieu est toujours Dieu-Esprit Oh gloire à Dieu c'est regardez, c'est très important que vous puissiez saisir les choses parce qu'elles sont nécessaires. Vous ne voulez pas partir en lèvement sans avoir compris les choses voilà. de Dieu, ah, monsieur. Ah, ah, ah, ça ne vous intéresse pas? Vous savez pourquoi ça ne vous intéresse pas? Parce que vous ne faites pas partie de cela, en fait. C'est pourquoi la parole est prêchée vous dormez, vous sommeillez un peu. Je dis que ici c'est s'est pas dans touriste Il va prendre des photos de quoi? C'est mieux. À l'Église catholique, il y a des colonnes bien sculptées. Où tu peux prendre des photos et dormir et puis dire, ah, j'étais là-bas, j'ai vu, j'ai vu mais ici, ce n'est pas comme cela ici, il faut des hommes et des femmes éveillés mm -hmm. vous savez je reviens dans Colossiens aussi plus vite un peu vous savez ce que euh, Gabriel a eu à pouvoir dire à Daniel quand tu as eu à pouvoir dormir très bien, pouvoir comprendre non, non, non, monsieur c'est ça que tu dois comprendre, mon frère ne perds pas ton temps, il est tellement ici, ça ne sert à rien. Il dit, mais quand tu que de cœur, il est humilié. Cet homme a, a cherché Dieu. Et, et puis il a été attentif. Qu'est-ce qui s'est passé Ce que Jérémie avait prophétisé. L'homme vivait, mais l'esprit travaillait dans l'homme. Quand le temps, effectivement, arriva, l'esprit réveilla. C'est ce qui est écrit, non Daniel, chapitre 9. Vous voulez qu'on lise? Regardez, parce qu'on peut dire, oui, le frère, il nous dit des choses. Non, nous, nous c'est écrit mon frère. Daniel, chapitre 9, c'est cela, oui. Oh, Daniel chapitre 9, verset 1, il dit. La première année de Darius, fils d'Assyrus, euh, de la race de Mède, lesquels était devenu roi du royaume des Cadéens, la première année de son règne, moi Daniel. Vous avez entendu je vis par les livres qui devaient sécouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem, d'après les nombres des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, qui ça Bien sûr, et puis il dit ici, je tournais donc quoi Ma face vers le Seigneur Dieu. Eh <rire> ben oui, quelque chose a eu à pouvoir le secouer. Et ce pas que non, non, non, non, non. Les Écritures, Dieu avait parlé, c'était écrit. Il dit, quand je vis par les écritures, oui, il ne dormait pas, monsieur. Non. Ah, Maintenant, quand je viens, je dis, mais Daniel, sois donc attentif. Bien sûr, c'est écrit comme cela. Ah, parce que euh, je suis venu. Je suis venu pourquoi Mais pour te parler, pour te montrer ce qui va se passer dans les, à la suite des temps, effectivement, les temps consacrés au Israël, ainsi, ainsi, ainsi. ainsi. C'est comme cela que l'homme était très attentif. Mais toi, tu sommes hein, tu es en Samedi, ne prenez pas des rendez-vous quelque part, restez la journée samedi. Dormez beaucoup, dormez beaucoup pour vider les sommeils. Dimanche, je dois être attentif. Je ne peux pas être là dimanche. Oh. Oh. Nous tous aussi, c'est Frère, frère, oh. Et puis parfois, on chique. Mais, frère, ce n'est pas normal. Hein. Ce n'est pas du tout normal si tu sens que ça commence à bouger je te dis mais Seigneur je ne peux pas dormir tu te tu vas là-bas et, et tu commences à chanter un cantique dehors tu penses à ce que c'est Dieu et pour toi ce qu'il a fait pour toi Seigneur si aujourd'hui je pars si tu, si tu n'es pas là je vais aller où alors ça te réveille Allez. tu reviens, tu es assis, dis gloire à Dieu je vais écouter c'est nécessaire pour nous ouvrir parce qu'on ne prend seulement que des 45 minutes après vous rentrez manger regardez vos choses, je ne sais pas moi quoi mais pendant ces 45 minutes c'est vital pour moi et pour vous. Nous avons un adversaire hiteux, mauvais, méchant qui, qui ne t'aime pas et qui devait croire qu'il t'aime parce qu'il n'a pas l'amour la d'abord. C'est qu'il n'a que les mensonges. Mais il t'en va te troubler, là, te dis « effectivement, dire Oh, tu sais, bah, ce sont des histoires. » Non, il sait très bien que si tu prêtes attention, Matthieu, chapitre 13, N'oubliez pas, c'est un combat. Il cherche à ce que tu fasses pas attention, il enlève. Ce que Dieu a sémé en toi pour avoir toujours les déçus sur toi. Parce que si tu as la sémence en toi, tu prends les déçus. Ils l'ont vaincu à cause du témoignage de Jésus-Christ dans leur vie, de la parole qu'ils ont reçue. Mais toi, quelle parole tu reçois Parce qu'il y a eu deux femmes dans les scènes. Je reviens ici. où oh, les deux femmes étaient en travail. Mmh. Les ventres aussi, ils prient comme ça. Quand on les a regardés, ils sont tous en tout enceintes et ils vont enfanter. Ma soeur, votre attention. Et qu'est-ce qui s'est passé Au moment où les deux femmes vont enfanter, celle qui était ici, ballonnée aussi, le monsieur s'est ballonné aussi. Celle-ci, quand elle envoie, ce n'est que du vent qui est sorti du néant. Mais celle-ci, Apocalypse, hein celle-ci, quand elle était en travail, quand elle a enfancé, on voit un fils. Mais pourquoi il y a eu un fils ici et là-bas c'est zéro Mais c'est la sémence, messieurs. Nous sommes l'épouse, nous sommes l'épouse, nous sommes l'épouse, mais il faut prouver que tu es l'épouse. On l'épousera à la sémence de l'époux. Si l'époux est la parole, la sémence est. Bien sûr que oui. Donc il y a quelque part quelque chose qui doit attirer notre attention. Que je l'aime, il m'aime, il y a un courant qui passe. Quand vous êtes fiancé, quand votre fiancé vous appelle ou il n'est pas loin, il est près de vous, vous aimez entendre sa voix. Quand c'est l'amour fou, on veut toujours l'avoir au téléphone les nuits comme le matin, les secondes comme les minutes, comme les heures. Voyez, vous ne calculez plus. La facture peut exploser. Ce n'est rien. Ça, c'est vrai. Mais si Jésus-Christ était votre amour. Oh oui. Vous serez assis là avec parle encore, je veux encore entendre mais bien sûr et la, la soif serait, et après ceci je me mettrai à genoux après ceci je prierai parce que je veux lui dire merci parce qu'il s'est donné il m'a donné du temps de l'écouter, d'entendre même sa voix vous chantez que vous l'aimez, mais vous l'aimez pas vraiment C'est ça c'est la odyssée Toujours pressé de pouvoir faire ton business, toujours pressé, voici, ceci, là. Mais Jésus est à la porte. Je l'aime, mais tu l'as mise à la porte. Tu n'as pas de temps à lui donner, en fait. C'est pour ça qu'il frappe. Vous ne vous rendez pas compte, hein? c'est pour ça qu'il frappe, effectivement. Je pense qu'il est là. Mais... Non, non, non, non, il n'est pas, tu l'as déjà mis dehors, parce que tu es toujours à autre chose à pouvoir, qu'il peut avoir fermé là. Donc, donc nous, nous comprenons que nous revenons. Mais qu'il sache que tu es le seul vrai Dieu. Et, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ, notre alors, l'Écriture nous dit, nous revenons dans ce que nous avons lu dans Ephésiens, dans chapitre 1, parce que nous disons cela, on a dit, en lui, en ce Jésus-Christ, donc Jésus-Christ Jésus est qui, effectivement, c'est la parole de Dieu manifestée. Oui. Oui, oui, oui, la parole de Dieu manifestée. Et, et, et nous revenons vite dans Colossi, un peu nous revenons vite dans Ephésiens aussi, pour que nous puissions comprendre ces cheminement. Et si quelques-uns ne comprennent pas tellement très bien, vous pouvez me poser la question après. Regardez très bien, dans le livre des Colossiens, on nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Ah. C'est pour ça que quand on lui posait la question, on pas je crois, c'est Philippe pour Thomas, dit, mais tu nous parles de père, il parle dit, il m'a dit, il Mais dit, il y a beaucoup d'épisodes de mères dans la maison de mon père. Ben, tu ne parles, non, tu dis, il me dit, mais, mais tu, on ne connaît même pas où tu vas, il dit, mais vous connaissez, vous savez où je vais, vous en connaissez les chemins, il dit, mais comment peux-tu le savoir Il dit, je suis le chemin, ah oui, avec moi, tu ne garderas pas, la vérité aussi et la vie. Vous voyez où se trouve que nous avons besoin Maintenant, on lui pose la question. Il dit, c'est lui qui m'a vu. Il a vu le Père. Alors, je crois que euh, Philippe, pour tout le monde qui tourne, qui regarde, il dit, oh. Tout à l'heure, tu nous parlais, effectivement, que croyez-en moi, croyez-en Dieu. Vous dit que Dieu est le Père, nous savons cela. Puis tu nous dis, maintenant, c'est une explosion. Parce qu'il se révèle qu le chaosien. Hein. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. L'homme se tourne, regarde à gauche, à droite, il dit, mais je ne vois que toi. Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Je ne vois que toi. Et puis, il dit, mais montre-nous quand même le Père et cela me suffit. J'aime Jésus, hein. Ah, c'est ça, mon frère. Le connaître, c'est le ciel ouvert. Okay. montre nous le Père, ça nous suffit. Les disciples, hein? Et puis, regarde, il y a tellement si longtemps. Ok, ok, ok, ok. Oui, maître. Que je suis avec vous, Philippe. Et tu ne m'as pas connu. Ah, il y a tellement, depuis les temps que je suis avec toi, tu n'as pas bien regardé. Qui peut crier le poisson Qui peut marcher sur l'eau Qui peut faire taire le vent Même mes adversaires, ils sont venus même dans la nuit. Oh. Alléluia. Il dit, nous savons. Vous savez quoi? Parce que dehors, il il ne faut pas la l'accorder. Effectivement, il me dit, nous savons. Vous qui? Nous les Amen. Qu'est-ce que vous savez? Nous savons que toi, tu es un docteur. J'aime Jésus. Hein? Venu de Dieu. Donc, ils avaient été même dans leur sommeil. Hmm. Si déjà la père de sa femme, ne peut pas dormir. Il dit dans mon sommeil, il dit il il Mon mari, n'ayez rien à voir avec cet homme. C'est un saint, ne touche pas. Il n'avait rien à répondre. Quand Jésus se mettait en scène, vous vous souvenez quand? Avec la colère. Allez-y, les saisir Parce que le peuple commence à aller vers lui, effectivement. Et les gardes sont venus là. Avec les armes, on va les saisir. On le trouve là. Alléluia. Il prêchait la parole. Les gardes sont arrivés tétanisés. Mais saisissez-le. Oh oh oh oh. Alléluia Qu'est-ce qui s'est passé Pendant que j'étais venu, effectivement, ils entendaient prêcher. Leur cœur était là, animés. Mais comment ça se fait qu'ils saient ce que nous sommes La parole travaillait leur âme. Oui, messieurs Ils sont de leur âge, de leur cœur. Ils te connaissent mieux que toi-même. Gloire à Dieu Alléluia Merci, Seigneur. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Les hommes ont dit, mais c'est pas possible. Même un prophète, même pas ça, non, ce pas possible. Ils sont retournés. La main vides. Où est-il Il dit qui Qui, qui donc Il dit, mais c'est Jésus. Il dit, jamais, jamais, homme n'a parlé comme cet homme-là. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Il dit, on a entendu des moyens, ils ont entendu parler de Jésus, mais jamais, homme comme cet homme-là. <rire> Et tu as oublié quatre jours, Lazare pourri décomposé. Aucun prophète, aucun homme doit avoir une capacité de prier pour quelqu'un qui est mort. Donc décomposé, tout était pourri. On l'a dit, même tu l'as entendu. Il sent déjà donc il est décomposé. Il n'y a plus d'espérance. Et j'ai dit à un il, il dit Mais tai je pas dit que si toi et si tu croyais, amen, amen. tu verrais la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que j'ai fait? Tu étais là, non? J'ai me suis approché du tombeau. J'ai dit ôter oh, la pierre. Tout le monde dit, mais enfin, mais qu'est-ce qu'il espère faire? Effectivement, il n'y a plus d'espoir. J'ai simplement dit, Lazare! Je l'ai appelé par son nom. Pour que là où était son esprit, que là où étaient tous ceux qui étaient à lui, ah oui, puissent entendre. Qu'on n'a pas appelé les bras de quelqu'un d'autre. Oh ni le cœur de quelqu'un d'autre. Mais le cœur de, de... Alléluia. Amen. Mais frères de ça. C'est le mot de Lazare. Alors les bras. le hein, les cœurs. Donc la parole de Dieu a récrié toutes choses. Bien sûr, messieurs. Et qui peut faire cela? Si ce n'est que Dieu lui-même. Amen. Amen. <rire> Il a dit... C'est lui qui m'a vu. Il a vu le Père. Amen. Mon frère et ma soeur, il nous est nécessaire de pouvoir réellement apprécier les choses que Dieu nous donne à leur juste valeur. De pouvoir réaliser que Dieu a un but avec toi qu'il veut atteindre. C'est là que nous comprenons pourquoi sommes appelés à voir l'esprit de Christ oh non. je ne le dis pas pour dire ou pour faire plaisir aux oreilles de gens mais s'il y a quelqu'un que vous pouvez aimer de tout votre cœur et le remercier de toute votre âme pour votre salut mmh. pour votre salut il n'y a bien sûr qu'un salut ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi et pour moi, je ne sais pas si un jour, je prie que Dieu nous aide et avant que nous puissions partir, nous saurions arriver à pouvoir le mesurer. Non, c'est important que vous compreniez cela, à le mesurer et à le comprendre. Je crois que Dieu nous accordera la grâce parce qu'il y a une promesse effectivement dans les Saintes Écritures, On en fait, que nous connaissons la profondeur. Et ceci est or que Dieu nous aide. Oui, parce que il nous est vraiment nécessaire que nous puissions arriver à pouvoir saisir ces choses pour que nous l'aignions vraiment à sa juste valeur et l'apprécier et que nous les servions de tout notre cœur comme. Il faut arriver à pouvoir le faire. Parce que sans ça, nous serons toujours des religieux, c'est vrai. Répétant et faisant ceci ou cela. C'est pour ça que vous remarquerez qu'à un certain moment, vous avez la flamme. Et puis quelques temps passe, La flamme diminue. Presque à pouvoir. Parce que... Teint, mais regardez une chose qui est très importante Avec les dix vierges Vous avez remarqué mm -hmm. C'est qu'il y avait les vierges Cinq vierges folles Et cinq vierges sages Les folles ont pris leurs lampes Ils ont couru Mais les sages ont pris leurs lampe et avec de l'huile ah. ta parole est une lampe à mes pieds une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier vous avez remarqué la différence frère et soeur je vais vous montrer Mathieu Chapitre 3, euh, 25. Mmh, je pense que c'est là. Regardez très bien. Nous lisons 25. Matthieu 25. À partir du verset 1, il dit Le royaume des cieux est semblable à dix viages, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Vous entendez Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardit, toutes s'assoupir et s'endormir. Verset 6. Et au milieu de la nuit, on cria. Regardez bien. Voici donc l'époux, allez donc à sa rencontre. Verset 7. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Maintenant, voici là où la chose devient tout à fait particulière. Verset 8. Les folles dirent, écoutez bien, hein? ce n'est pas les sages, mais ce sont les folles qui dirent aux sages Donnez-nous de votre huile. Pourquoi Car quoi Nos lampes s'éteignent. Donc, leur lampe s'éteignait, pas la lampe des sages. Depuis qu'ils avaient pris l'air de part, leur lampe était toujours allumée. Jusqu'à ce que le pot arrive, l'air lampe est toujours allumée. Mon frère et ma soeur, posez-vous la question. Oui, posez-vous la question que vous compreniez, mon frère. Pourquoi il faut chaque fois qu'on vous pompe comme en fait un pneu de vélo ou un pneu de voiture « Vous dégonflez, on doit pomper, vous dégonflez, on doit pomper, on doit pomper tout le temps. » Et là, nous comprenons une chose ici, que ceux-là n'avaient pas besoin de pouvoir être pompés. Les folles avaient un problème, parce que la flamme s'éteignait. Il dit bien, « Nos lampes s'éteignirent. Et ils sont tentés de s'éteindre, effectivement. Donc, les lampes s'éteindre, effectivement. Mais tandis que les Vierges sages, messieurs, <rire> ils n'avaient pas de problème. Leur lampe était toujours allumée. C'est pour ça que, quand on, on connaît ce Jésus, dans sa puissance de résurrection, mon frère, et ma soeur, il n'y a aucune preuve, aucune situation dans votre vie qui peut vous faire toujours descendre le de plus bas. Et après, il faut qu'on puisse vous gonfler quand même. Un ballon, vous montez, vous montez, on voit que le ballon est gonflé. Quelques temps, quand il roule un peu dans pas il faut encore gonfler. Et c'est ça toujours le problème. Et vous savez, quand un pneu d'une voiture se dégonfle, ben, si nous sommes tous dans la voiture, nous voulons arriver à, à notre rendez-vous, qu'est-ce qui va se passer à cause du pneu de gonfler ben, nous tous, nous sommes en retard. Est-ce que vous comprenez ben, Il y a quatre pneus. C'est plus seulement pour un seul pneu. qui soit dégonflé. On doit attendre pour d'abord les pomper, les pomper, les pomper, les pomper, afin que ça prenne de l'air suffisamment pour que nous continuions la main. C'est un peu imagé. Parce que c'est toujours ceux-là qui, quand vous montez, ils viennent toujours vous. Avec des problèmes tout le temps. Avec des problèmes tout le temps, parce qu'il faut qu'on laisse un peu la louange pour s'occuper de. mon Frère, ma soeur, jusqu'à ça, quand Quand la parole dit, vous savez que boire de l'alcool et venir, tout ça, ça, c'est pas conforme. Aujourd'hui, tu arrêtes. Demain, tu reprends. C est, c est, frère et sœurs. Il faut donc, c'est un peu énergé, hein? il faut donc se poser la question de pouvoir savoir qu'en est-il, qu'est-ce qui se passe effectivement avec moi. Le vierge sage, vous savez, il prête bien attention à la parole parce que pour comprendre, pour saisir qu'il faut prendre de l'huile, il fallait qu'il y ait quelque chose en elle. C'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir dire, effectivement, ah, vous savez, c'est nécessaire, même si vous nourrissez les, les vautours de la même nourriture, il ne deviendra jamais aigle. Parce que l'aigle a toujours été aigle depuis, depuis qu'il est aigle. C'est important que nous comprenions ces choses. Donc, que nous puissions être, nous disons, et, alors pourquoi le baptême du Saint-Esprit Qu'est-ce que ça nous conduit Puis nous allons terminer avec, probablement, Colossiens, un petit temps. Je ne vous donne même pas. Mais je voudrais que vous puissiez prêter attention. Donc, quand vous sortirez de cet endroit, vous puissiez quand même vous poser la question. On va savoir, Seigneur, j'ai entendu. Regarde mon état. Comment je suis. Et ce que je veux, c'est être comme toi. Tu veux que je sois. Prendre au sérieux, mon frère, les temps dans lesquels nous vivons sont des temps terribles. Oui. On ne sait pas combien de temps, même pour nous-mêmes. On ne sait plus si on va atteindre cette, la fin de cette année-ci. C'est nécessaire que ce soit pour toi comme si ce sera aujourd'hui, ou peut-être demain. Pas pour dire que j'ai des projets dans 10 ans, dans six ans. On dirait toujours, on ne fait pas des projets, on dira toujours, mais si Dieu le veut. Si Dieu le permet, alors je le ferai. Parce que si Dieu ne l'a pas permis, alors on ne sait pas tellement très bien. C'est ça la chose qu'il faut comprendre, nécessaire. Alors regardez bien et il nous fait comprendre ici dans les saintes écritures, comme nous l'avons lu avec vous, en lui, Dieu nous a élus dès avant la fondation. Donc c'est bien en Christ que Dieu nous a et lui effectivement et quand on nous fait sortir effectivement tous les endroits où nous pouvons nous trouver où est-ce que nous sommes appelés à pouvoir aller, prêtez votre attention ici frère. où est-ce que Dieu veut nous conduire pour les enfants d'Israël effectivement il y avait un lieu c'était le lieu de la promesse donc la terre promise la terre d'Israël n'est-ce pas vrai ils ont quand même atteint cet endroit Puisque Dieu avait fait la promesse à leur père. Mais la promesse pour toi aujourd'hui, c'est laquelle Tu es sorti de tous ces systèmes, tous ces effectivement, mais pour aller où Quel est le lieu dans lequel Dieu veut que tu sois Il s'agit de toi et de moi qui avons entendu les cris. Quel est le lieu dans lequel Dieu veut que tu sois En fait, ce que Dieu veut, où tu dois te retrouver... En fait, c'est dans les lieux que tu étais auparavant. Où est-ce que tu étais auparavant? C'est là que le signe de Christ a dit Je suis sorti de Dieu. Et j'ai fait quoi? Je retourne. Je suis sorti de Dieu. Vous entendez cela? Amen. Et je retourne dans Jean chapitre 16. Hein? Et je retourne à Dieu. Toi, tu es sorti de qui? est ce que tu comprends d'où tu es sorti c'est aussi clair nous disons ici que nous ne sommes pas chrétiens aujourd'hui où est-ce que tu étais auparavant on nous dit bien que en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde donc nous étions donc en Christ donc en Christ c'est le roi des dieux n'est-ce pas vrai donc si nous étions en Christ ça veut dire que nous étions donc en Dieu parce que Christ était en Dieu et il est sorti des dieux est-ce que vous saisissez Amen. Donc, les lieux dans lesquels nous nous trouvions avant la fondation du monde, c'était bien en Lui. Si Lui, il est éternel, donc nous nous sommes aussi éternels. Amen. Vous saisissez Amen. Donc, si Dieu nous a fait sortir d'un endroit dans cette nouvelle alliance, c'est que nous devons retourner dans l'endroit où nous étions auparavant auparavant nous étions où en lui alors voilà l'importance du baptême du Saint-Esprit la Bible dit que nous avons été abrévés par un seul esprit pour former quoi un seul corps c'est le corps de qui c'est Christ notre Seigneur c'est comme ça que nous entrons dans ce corps par le baptême du Saint-Esprit dont nous retournons à notre place d'où nous étions auparavant c'est à dire en Christ ce qui veut dire que sans le baptême du Saint-Esprit, tu ne peux pas prendre la place que tu étais. Or, pour que tu prennes la place que tu étais, il faut que ce soit par le Saint-Esprit. Donc ce qui veut dire que si toi aujourd'hui, tu reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est qu'il est impossible que tu sois perdu. Est-ce que tu comprends Mais c'est parce que tu retournes à ta place. Quelle place celui que tu as été. C'est pour ça qu'on parle effectivement de la nouvelle naissance. Je l'avais déjà dit ici, la nouvelle naissance, il faut naître de nouveau. Tu ne peux pas naître de nouveau si tu n'as jamais été en Christ. Donc ce qui veut dire que le baptême du Saint-Esprit m'a pas été donné seulement pour voir, je vais prophétiser. Non, non, non, non, non, non, non. C'est pour que tu retournes à ta place. En réalité, en réalité, la vie éternelle, c'est bien le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Amen. Or oh, la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi, c'est le vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. Donc Dieu est éternel, on reçoit cette vie éternelle par Jésus-Christ. Pourquoi Parce que nous étions éternels en lui. Donc étant donc en lui, donc nous avons la vie éternelle. Voilà pourquoi moi et vous, nous pouvons soupirer après les baptême du Saint-Esprit parce que cette soupir et ce désir est ancré en nous parce qu'elle fait partie de nous. C'est pour ça qu'un Fils de Dieu, on ne peut pas le supplier. Fais attention, accroche-toi effectivement. Non, monsieur, parce que déjà, quand il a reçu la parole, la semence a actionné. Il n'est pas comme un pneu de vélo, comme un pneu de voiture, qu'on doit tout le temps gonfler, dégonfler. Non, une fois qu'il a reçu ce qui était nécessaire, il est gonflé. Amen. Il peut passer sur des pierres, il tient toujours. Est-ce que vous comprenez oh, les, je tourne, Il peut passer par il tiendra toujours mon frère. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va dire, ah j'ai supplié. non C'est pour ça que quand il a parlé, effectivement, les autres étaient dégonflés, ils ont parti, ils ont fui. Ils regardent, ils ont mais pourquoi vous ne partez pas vous Pourquoi vous ne partez pas vous tous Partez aussi avec eux. C'est pour ça que ça, fait, ça fait, rien ne à rien de voir causer des problèmes dans les églises, frère. Vraiment? Tu ne te sens pas bien, tu t'en vas ne t'accroche pas comme Jida comme pour créer tout le temps les problèmes, parce que les problèmes ne viennent toujours pas toi. Un peu ça va très bien, comme ça on chante bien, la paix bonsoir, encore les frères, encore la soeur. C'est toujours ça. Est-ce que vous comprenez C'est ça. mais Là, nous revenons à Pierre. Dit, mais, Pierre lui dit, mais à qui Et rien d'autre. C'est pour ça que quand je parle, quand nous lisons, je termine par Ephésiens, quand nous écoutons la parole de Dieu, j'ai toujours dit, ici, frère, on n'oblige personne. Nous prêchons la parole de Dieu. Vous choisissez vos vêtements, vous choisissez vos coups, ah oui, vous choisissez vos vêtements, vos coiffures, tout ce que vous voulez. Moi, je ne vais pas vous suivre derrière pour vous appeler dans mon bureau. Ah, sœur, coiffe-toi encore, c'est plus longtemps. amen. Oh. Oh, sœur, mais encore la jupe qui sont quand même un peu plus longues. elle est fente, il faut coudre effectivement. Et si vous m'entendez, je prêche la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Chaque semence doit produire selon Sans son espèce. espèce. Amen, amen, amen. C est, c est, ce n'est plus le temps, mon frère, amen, amen, amen. de pouvoir toujours supplier. Si la personne veut être comme une prostituée, pour qu'on voit tout ce que... C'est ça que l'enfant, c'est l'esprit de la prostitution de la personne. Si elle veut être une prostituée pour qu'on voit tout ce qu'elle est, eh ben c'est, il va se prostituer ou il va se prostituer. Ce n'est plus notre problème. Parce que la parole de Dieu vient pour montrer à chaque enfant de Dieu, chaque fille de Dieu, que ta nature n'est pas d'être une chienne, Amen. ni une prostituée, mais une fille de Dieu. Amen. Mais si pendant des années, l'écouté la parole toujours comme une prostituée, c'est que... C'est là le grand problème. Et nous sommes censés pouvoir savoir où est-ce que nous en sommes. C'est pour ça qu'on n'oblige personne. Personne ne peut dire, nous trouvons la vente à personne ne peut dire que non, dans cette église, on mon objet. Ici, si on n'oblige personne. Vous vous habillez comme vous voulez. Mais ne venez pas avec des bikinis quand même. Parce que, ah bah oui, c'est pas la plage. Parce que, ah oui, il y en a de ceux comme ça, on dit, bon, ici vous pouvez tout faire, vous coiffer comme vous voulez, vous retrouvez vous, vous, vous les coiffures qui sont un kilomètre. Vous trouvez des coffres parce qu'on ah, a entendu. Mais non, je ne sais pas. J'ai dit, mais on est libre. Mais quand même, le Saint-Esprit doit vous conduire quand même. Et vous allez me dire, le Saint-Esprit m'a conduit mes conféries comme Myriam Akeba. Quand même. Tout de même, tout de même, tout de même, tout de même. Même si c'est là qu'on voit que là, il y a un autre esprit. Pas de Dieu, mais de Myriam Akeba. Qu'est-ce que c'est, là il ne faut pas quand même nous embrouiller dans l'esprit. Donc nous avons besoin que les choses soient pures, qu'on comprenne bien, qu'on sache ce qu'il en est. Alors nous, nous, nous terminons par ceci. Comment Dieu fait son œuvre Amen. Quelle manière Où est-ce que parce qu'il a crié, il a fait son œuvre. Nous avons terminé dans la partie. Il a crié effectivement aussi bien. Maintenant on va dire, mais, non, mais quelle est l'œuvre que Dieu fait et où est-ce que Dieu le fait Dans Colossiens au chapitre 1, nous lisons, puis nous terminons cela, et puis nous allons partir. Colossiens au chapitre 1. Voilà. voilà. Colossiens au chapitre 1. Il nous dit ici Nous avons lu Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création, car, écoutez bien, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre le visible et les invisibles, le trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier né d'entre le mort, en fait être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude. Non, je crois que c'est comme ça. Car, car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude où c'est en lui. Voyez bien, il dit bien que en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc, tout cela, écoutez bien, c'est en lui. Est-ce que vous comprenez Eh bien oui, donc, c'est-à-dire que <rire> c'est en lui que toutes ces choses subsistent. Tout ce qui s'est fait, effectivement, c'est toujours en lui. Donc, maintenant, euh, si cela est ainsi avec lui, et qu'en est-il donc avec nous Regardez dans les livres des Ephésiens, au chapitre 2, je vais les citer simplement, ah, vous peut-être les lire rapidement aussi, Ephésiens, au chapitre 2, il nous dit ici, voilà, oh, pardon, j'étais chapitre 1, voilà, chapitre 2, il et, et nous dit, et verset, euh, verset, verset, verset 5, il dit, Nous étions donc morts par nos offenses, et il nous a rendus donc vivants avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes donc sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste, en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Vous suivez Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela, vous savez bien, ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Maintenant, écoutez bien. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Vous suivez Ayant été crié en Jésus-Christ, pourquoi Pour de bonnes... Écoutez bien d'abord, écoutez très bien. Hein? Pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous le pratiquions. Donc, ces œuvres en question, ce ne sont pas vos œuvres à vous. Donc, Dieu veut faire son œuvre en vous, c'est-à-dire qu'au travers de vous maintenant, Dieu veut accomplir, lui, lui, pas toi. Il doit continuer son œuvre au travers de toi. C'est-à-dire qu'effectivement, que si toi, tu fais ce que toi, tu veux faire, Dieu ne pourra pas t'agréer. Mais il faut que tu laisses faire Dieu au-dedans de toi. Que Dieu lui-même vienne et qu'il fasse les œuvres. Donc l'amour que tu as est un amour filéau. Mais quand Dieu vit en toi, il manifeste son amour à C'est pour ça que l'apôtre dit « mais ce n'est plus moi qui vis ». D'ailleurs, regardez très bien, vous venez de comprendre Galat, Nous allons terminer par là. Galate au, au chapitre 2, je pense que c'est cela. Si je ne me trompe pas, mais je pense que c'est cela qui dit. Ah c'est ah peut-être.. Ah ah. Ah. Maintenant, voilà, voilà c'est Galates chapitre 2, pardon, le verset 20. Il dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Vous » Vous y êtes, Galates 2, verset 21. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ donc qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc ce n'est plus moi qui vis. Donc ce n'est pas moi qui fais les œuvres. Ah ben oui, c'est lui qui, au travers de moi, fait les œuvres. Ah ben, moi, je peux, Je donne un exemple, par exemple, je ne peux pas commander la vision. Vision, vient. Je veux que tu me donnes la vision sous le frère Jonas. Non. Non, non, non, non, non, non, non. Je me tiens là simplement. Lui, il vient, il prend place, il prend le contrôle. Maintenant, il t'ouvre les yeux. Pour que tu vois maintenant ce qui... C'est pour ça que le Seigneur avait dit, mais je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que le Père me permet de faire. Donc si Christ est à nous, on ne fait rien. Parce qu'il ne peut pas agréer ce que moi je fais. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est-à-dire qu'il il veut agréer ce que lui, parce que toi et moi, on doit lui laisser faire en fait. Amen. Amen. Amen. Amen. Tu n'as plus rien à faire. Oui. Est-ce que vous comprenez Amen. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça que la résistance dit, moi, moi je veux faire, c'est-à-dire que tu n'es pas encore mort. Parce que quand tu es mort, effectivement, mais c'est plus toi qui fais quelque chose. Donc le Seigneur vient au-dedans de toi. Et dit que aimer quelqu'un, tu ne peux plus faire un effort. cest dit que même si tu essayais, tu peux pas y aller parce que Christ a pris tellement de l'ampleur en toi, que ce n'est plus toi qui fais quelque chose. Lui, il prend de la place au-dedans de toi et il fait l'œuvre. Donc, le Seigneur, notre Dieu, continue son œuvre s'il consent à donner sa vie. Il verra une postérité et il prolongera ses jours. En qui Mais dans la personne. En toi. Donc, effectivement, mon frère et ma soeur, même pour prier. Il faut que nous prions selon sa volonté. Donc il faut que je mette. C'est-à-dire que d'abord, moi, je dois me mettre dans une position telle que Samuel a dit Mais parle, Seigneur, pardon, ton, ton serviteur, écoute donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse Il dit Mais donne-moi ton cœur. Ce que Dieu veut simplement, c'est ton âme à toi. Ça veut dire quoi quand on parle de l'âme, effectivement L'âme, c'est ce qui fait ce que vous êtes. Si tu donnes ton âme au Seigneur, ça veut dire que tu n'as plus rien. Si tu n'as plus rien, ça veut dire que si toi aujourd'hui tu vis, c'est parce que quelque chose a pris place. Voilà la différence entre un vrai chrétien et un soi-disant croyant. Un soi-disant croyant, il doit se battre pour pouvoir faire le bien. Mais un croyant, il n'a pas pouvoir se battre. Non. Non, il ne peut pas. Parce que le travail a déjà été fait. C'était les désirs qu'elle avait dans son cœur. Seigneur, je veux vraiment te plaire. C'est ça le problème. Quand tu demandes ça, c'est pour ça, frères et sœurs, que les, les gens n'ont pas compris effectivement quand les Seigneur parlait sur la terre. C'est ce que l'apôtre la, Paul disait. Je termine dans le livre des Hébreux au chapitre 10. Car il est impossible que la loi... La loi, c'est ce que vous cherchez à pouvoir faire. Mais avec notre nature charnelle, il est impossible de pouvoir quand même plaire à Dieu. C'est pas possible. Mais il fallait que Dieu lui-même vienne maintenant faire l'œuvre en toi, pour que toi, tu saches comment chanter. C'est pour ça qu'on parle des cantiques inspirées. Amen, amen. Amen. Oui. Cantiques inspirées. C'est pour ça que j'ai toujours dit, « J'étais pas comme dans le Seigneur, on n'allait pas chercher la voix. Ah, » Ça sert à rien. Donc, simplement, prions que Dieu nous utilise. La voix qu'il t'a donnée. c'est aussi la meilleure. Amen qui est utilisé à qui lui, il veut que tu sois utilisé. Donc toi aussi, la même chose. Frères et sœurs, c'est cela que Dieu attend de toi et de moi, que nous lui laissons la possibilité de pouvoir agir. Si simplement, nous nous laissions la possibilité, cette église-ci serait en flamme. Frère, il n'y aura pas de disputes, il n'y aurait pas de critiques, il n'y aurait pas de mauvaises pensées, parce que nous serons comme au jour de Pentecôte. On ne même pas pouvoir t'enseigner, oh, ne parle pas du mal de ton frère. Sache que l'enfant de ton frère, c'est ton enfant à toi. Et ceci et cela, on ne va pas t'enseigner cela. On ne va pas dire, bon oh, sœur, tes jupes à toi, ils sont tellement trop serrées, mais on n'a pas besoin de voir ça dans la maison de Dieu. On n'a pas à te dire ça. Qui avait dit aux gens qui va prendre ça, à donner à ton frère Personne. Le cœur. Leur cœur était vivement touché. Ils ont dit, mais oh homme, oh, frère, que faire-nous Toi, -on? on doit te supplier, soeur, pour porter une jupe quand même convenable. On n'a pas besoin de ta poitrine quand même. Toutes les femmes ont des poitrines ici. Il faut que tu te un truc serré pour que tes seins soient dehors. Je ne vais pas en détail frère et ça. Mais réfléchissez. On n'a pas à pouvoir te dire ça. C'est le Saint-Esprit. L'amour que tu as à l'endroit de ton Dieu à toi. Oui, je sais que les femmes veillent toujours que leur corps soit vu pour être apprécié. Mais finalement, quand ça devient comme la viande sur la table du marché... On n'a plus envie de pouvoir manger. Mmh. Ah, oui. mmh. Trop de viande, ça ne sert à rien. Ouais. Que Dieu nous aide. Ah, ça vous choque, c'est vrai, je sais. Mais je ne pensais pas à cela. Mais... Qu'il te bénisse aussi, ma soeur. C'est nécessaire, frères et sœurs. L'enfer est l'endroit le plus mauvais. N'y allez pas. N'y allez pas. Mais les ciel. J'ai été au ciel. Mmh. Dieu m'a accordé la grâce d'être aussi transporté là. C'est le plus bel endroit que tu peux même pas avoir dans ta conscience. Ce n'est pas une histoire. J'ai eu la grâce d'y aller. Que Dieu vous aide. Qu'il nous aide aussi. Lève-nous. Nous allons prier.